Les amis, aujourd'hui, il y a Discord à la maison sur l'outfit de Joël et sa récurrence. Alors déjà, hier, je vous explique. Parce que, hé, hey, lève ta caméra à toi, là. Hier, euh, sur euh, mon t-shirt Naruto, je l'ai lavé. Oui. Et ils ont dit, Joël, il se lave pas, machin. C'est lui qui se lave pas. Déjà, regardez, son t-shirt tout froissé. Moi, je viens de le laver, ils sent bon. J'ai mis un t-shirt en dessous qui est lavé, qui sent bon. Donc voilà, respectez. Je vous ai vu dans les commentaires, vous avez dit oui. Euh, Joël, il met tout le temps les mêmes habits. Je, moi, je, je... vous jure, il regarde les commentaires. Hein. Et attention, il est piqué. Hein. Ouais. Ah oui, mais tu sais qu'il y a des... Eh, moi, je vais te parler, il y a des commentaires, il fout le seum, gros. <rire> <rire> ouais, mais au global, ils sont quand même non. à... Non, non, le... Eh, eh. Là j'ai juré les commentaires ils sont, ils sont graves Ouais mais bon, ça, ça fait 99, quand même 3 jours que t'as ton t-shirt là, faut lâcher ça. Hein. Non moi je trouve moi Joël je te défends. Ils, ouais. ils sont injustes. Ils sont racistes. <rire> ouais. Peut-être pas 8, à Mais là. Par contre, Hugo toujours euh, soin euh, de... Ça c'est vrai Et moi je vais te défendre Joël aussi parce qu'en tant que membre de la Black Room. Il se lave tout le temps. Ouais, ouais, après, Hugo c'est un suceur. Bon allez les non, amis, non, attends, vlog, ouais. vlog 7. Vlog, vlog 7 les amis. Attends, attends, attends, parce que moi je tiens à dire quand ouais. même. J'ai mis une photo d'Hugo sur euh, Twitter, je sais pas, j'ai retweeté. bref. Oui. Et ils ont dit que ses chaussures étaient du 100% fake, c'est et et bien fait battre. Et je vais. Je, je vais du coup revenir sur ces, fausses, euh, sur ces fausses déclarations. Elles sont simplement abîmées. Moi je pense Elles viennent de Clignancourt. Moi, oh. non, attends, attends, attends, gros, moi j'ai l'autre truc pour toi. Toi tu parles. Est-ce que ça vous dirait qu'on rentre et qu'on filme les chambres de chacun Ah ma chambre elle est noire aussi. Non, non non non non Non toi toi t'es toi, toi, pas dans le débat On filme leur chambre eux là et on filme mais la nôtre. Mais tu sais que notre chambre elle est clean doux Eh bah venez Juste Ah mais attends, attends, on te va te aller au sanctuaire à Sakusa, ensuite on va se balader un peu dans Tokyo et on va aller manger un resto de bœuf Wagyu à la folie. Oh il a caché un truc, oh je l'ai vu Tri en flingrons viens, enlève-toi oh oh non, oh, la grande délit Il a caché mais les méfaits Regarde mais... oh, oh, le oh les non. pauvres caleçons bien Oh les pauvres caleçons là. Je l'ai là parce que je vais le laver, la fenêtre toujours aérée. et je... moi mes affaires sont lavées. Ah, je tiens, je tiens la à poubelle. préciser à monsieur Tev ici Japon, t'inquiète tout sera clean avant qu'on part, ouais. il n'y a, a pas de dégâts, me... toujours <rire> toujours les gens ils vont nous allumer hein. Toujours les déo Maintenant, on monte dans ta chambre, maintenant. T'es comme Jaron, tu te douches avec le déo, toi, Je suis lavé ce matin, on va dans votre chambre. Enfin, ah, Yass, Arvince. Ah, oh, Yass, il est rangé. Oh, Yass, oh, vite, vite, vite. Alex, prenez <rire> <on est> sur la l'enfant. Eh Yass, tu crois que tu vas te sauver <rire> ah, C'est bon. pas le bâtard, non Il a mis le bordel, il a mis le bordel. Il a mis le bordel, il a <rire> foutu le bordel. Là, il y a eu des preuves. Ah. Non, non, il a foutu le bordel, mais non C'est mais... tout annulé, c'est tout annulé. Ils ont ah, sur le lit! lit. Yeah, yeah, yeah. Hugo, il y a des roches, yeah, hein. on t'a vu jeter tous les. Uh, tous ah. non mais non, mais je peux pas tous les roches, dans quelques oh, Tu vas Du caca hein je jure, je l'ai vu à En vrai, c'est un peu bordel, vas-y, ça se range en rapide. Mais en réalité, la chose qui me stun dans cette chambre, c'est l'odeur, C'est vrai que non, ça sent l'homme, mais trop... Alors que nous, ça sentait terme. Vraiment, gros Comment un moi si fin, il peut donner une odeur aussi Mais il y a lui Mais il y a lui aussi Mais les mecs, faut aller Après, c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé ensemble. Est-ce que dans mes autres AirBnB, c'était le bordel ou pas Oui, tout le temps. Chaque... En vrai, en vrai, à chaque fois. Non. Peut-être un peu bordel, mais c'est rien. En fait, quelques affaires un peu éparpillées et tout ça se range. Niveau odeur, Alex, est carré. Ah, ça, ça veut dire que c'est moi qui pue. Non. Bon, ok. Peut-être tire ta conclusion. On va au sanctuaire Rien, ça va, mec Eh bah, ben, c'est bien. Ça va ouais. Salut, salut, les gens qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. On est dans le quartier d'Asakusa. Asakusa. Et on va voir ce que tu préfères, toi. Des temples. Toujours pas de jet ski prévu dans le voyage, visiblement. T'aimes bien la culture, toi. Avoue, t'es un mec qui t'aimes bien, genre la littérature, les mathématiques, la philo. Ah, la géopolitique, tout ça, tout ça. Ouais, J'aime bien. Ouais, les enjeux mondiaux. Non, en vrai, ça peut être cool. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir si c'est une surprise très différente de la Thaïlande, parce qu'à la Thaïlande, j'en ai fait en balle des temples. Et à la fin, ma copine disait ouais, bon. Genre euh, au bout du dixième temps, bon, euh, j'ai compris ce que c'était quoi. <rire> Est-ce qu'on peut aller faire du jet ski ouais. <rire> La rue Nakamise qui remonte jusqu'au temple, c'est la rue principale avec tout autour plein de petites rues. J'ai regardé la vidéo de Tev, le guide de Tokyo 2023, exceptionnel. Regarde, ouais, franchement, juste ça. Donc, on va faire. Oh. Je trouve wow. ça. On va aller voir tout ça oh, jusqu'au temple. Bah oui, on va se balader et tout. Je crois qu'il y a des petits trucs à manger. Peu... Oh, on va vivre bien. quoi. Ah, c'est un flou. Hein. T'aimes bien ah, Joël t'es un homme de culture Moi, ou pas Ah oui, ouais, je... je sais hein. Ça c'est le temple à Sakusa. Classique, c'est le truc le plus touristique de Tokyo, l'Indé en tout cas. Donc, on va visiter. Derrière il y a plein de petites rues, plein de petits machins. Ah, Beaucoup de pièges à touristes, on va pas se mentir, mais on va y aller. Et après on va aussi faire la rue là-bas. Là ah, c'est quoi Ça c'est la Tokyo Tower. Ah c'est celle-là wow. Vers tout en haut de la tour il y a un restaurant qui coûte très cher et qui s'appelle le Sky Restaurant. Hey, mais non, Les gars je vous invite. Ça, tous. ça marche très bien, fallait refaire des photos. Là, Oh. Ouais. Là, 6000 likes, je vous invite quoi tous. Quoi no, no fake, vraiment ah, no fake. Attends, likes, tu connais même pas le prix. C'est combien 6000 likes. Allez, Petit Merci beaucoup Yassu. Les vues du voilà. Merci. 6000 ouais. likes, les gars, et le temps, vous, vous oh. nous régalez au oh, de Ré C'est vrai que c'est stylé, quand même. Le temple d'Asakusa. Tu sais, franchement, dans les vlogs, je leur ai dit, ça manque de petits trucs culture où vous voyez, genre. Hugo, t'en penses quoi moi, je suis content parce que depuis qu'on est ici on n'a pas vraiment fait de lieu touristique euh, où on peut un peu découvrir la culture asiatique et première fois en Asie donc euh, au moins on va pouvoir découvrir ouais, un peu ça c'est cool. l'allée la, la, la, la elle, est, la, est, elle la blindée. est blindée et ça mène tout droit jusqu'au temple qui est tout au fond. Là je crois que c'est la porte et là-bas il y a le temple. Chacun, et il y a aussi la rue là-bas que vous avez vue. Bon vous avez capté on va se balader, on va manger, <rires> on va aller dans des attrapes touristes et qui vendent euh... des trucs de nigo. T'as envie d'acheter des trucs de nigo toi je là, Moi je suis rien cli moi. Je suis rien pli. En plus ma maman aime bien les trucs comme ça. Tu sais des trucs un peu d'Asie et tout, ouais. et je vais lui acheter, ça va lui faire plaisir. Est-ce que t'aurais aimé avoir un kimono euh, mon gars Yas yeah, pour t'imprégner Attends là je fais mon Instagrammeur, là je fais un time je fais un time de. Ah, pitié Bah oui tu fais pitié, mais vous prenez tous vos petits moments de flex, c'est mignon Mec t'inquiète pas, les réseaux sociaux, on aime ça bien lourd. On aime bien, on est aime bien Mais vous profitez pas du moment si on profite Mais faut garder des traces Tu regardes de temps en temps tes photos oui, bah souvent quand je parle de mes voyages, je dis bah tiens j'ai fait ci, j'ai fait ça C'est comme un album photo Tu ah vois quand t'as l'album un album, album photo euh, à l'époque enfin, Moi je fais ça que le téléphone, souvent les mecs eh, ils profitent pas du bon moment Déjà je fais ce que je veux avec mon téléphone et je <rire> Bah ça c'est important, je filme ce que je veux, je fais ce que je veux Et déjà j'ai des trucs, mais derrière quand je vois ma, ma maman, mon papa Genre je vois j'ai fait ci, regarde, j'ai fait ça, j'ai ouais, bah voilà photo vidéo bien, Pour bien, le fun, ouais. je vais ouais. casser ta caméra, là c'est J'ai même pas encore fait un gros plan sur toi hein. Allez, c'est tout ah ouais c'est stylé hein T'as ils sont forts hein Ils savent te donner envie d'acheter des trucs de merde Ça regardez c'est les tongs T'as LRB LRB il a <rire> un costume de mariage avec des tongs comme ça Ça lui allait très bien Parce que LRB pourrait tout mettre que ça lui irait bien Oh t'imagines si j'étais venu avec euh, le costume Majin Bu ici oh, <rire> oh ouais la C'est un manque de respect non Non je pense ici vu que c'est un lieu ouais, Pour eux spirituel ouais, Je pense ouais. pas que c'est l'endroit des cosplays Oh les financière. financières Et veux prennent la carte hein. Ouais. Joël c'est vrai ça ou pas C'est faux. a aucune preuve. Ouais. J'ai acheté des mochis en scred et je vais te filmer en scred ah. Tu viens de faire quoi frérot C'est pour me porter bonheur. Veux ah. Oh là là là là oh, Certes on est dans un endroit touristique mais les gars j'ai envie de goûter ça. Alors en fait, c'est pas de la fraise, ça c'est de la pêche blanche. Et ça c'est écrit que stard, je sais plus ce que c'est, désolé, mais même si j'ai un bon anglais. j'aime bien la pêche blanche. Tiens, mais, monsieur si jouet. vous avez regardé attentivement ce vlog, vous savez mon amour pour la pêche maintenant. Oui, mais toi, c'est pas la même pêche. <rire> toi, t'aimes bien la bière à la pêche. <rire> Santé. truc important, la fraise est bonne. Très, très bonne. J'ai envie de un poulet, là. Un poulet ouais. Moi, c'était bon, mais c'était pas fameux. Ah ouais, moi, j'ai ouais, ça vraiment riche. lourd. Hein. Mmh il est mieux, celui-là Celui-là, il met une vitesse à l'autre. Ouais. C'est quoi, du coup de la crème tu as goûté okay, bien sûr oh, tu t'es frotté les mains 32 dedans direct oh là là il fait ses, il fait ses enfantillages là. mais je m'en suis foutu partout oh, oh, il est dans l'autre oh, on est dans... ah ouais <rire> oh le jour et la nuit <rire> on est d'accord ah ça c'est bon l'autre était pas transcendant, lui il est bon. Est le soleil là. et Moi, tout. Est pas ébris, hein. ah, là c'est pas ivri sur là, scène là. c'est oh, trop, trop kiffant ça. Ouais. En fait il y a un petit mood et tout, c'est grave cool. nos bandeurs, mais on est bien. Bah, et Alex qui tient la caméra ah, si, dédicace à ton Moi bandeur tout ça avec mon soleil. c'est Toi Tu vois l'atmosphère ici avec Qu'est-ce qu'il fait là Oh là là là là la décaite de paillot. Moi vraiment, je serais capable de revenir ici pour faire le reste du pays et tout. Je veux pas lui dire bonjour le chien. Mais lui. Parce que la séquence, tu sais que t'as ému les gens la séquence du chien dans le Oh. Alors, moi je vais vous expliquer, mais c'est une histoire de meuf. Et je l'ai déjà dit plein sur un stream. Quand j'étais petit, j'avais un chien qui s'appelait Mickey. Je l'ai perdu. Ça m'a tellement fait mal. débuté la des animaux Non, oui, déjà, je kiffais trop mon chien. Et j'ai eu un autre chien. J'ai eu un autre chien euh, qui s'appelait euh, Adria. Et mon premier travail, je travaillais dans la sécurité. Elle était tout le temps avec moi, je jouais tout le temps avec elle, dans ma résidence, avec elle, tout ça. On était tout le temps ensemble. Et j'ai eu ma première paye. Et ma mère, elle m'a dit, mais. T'es méchant, le chien elle est tout le temps avec toi, ouais. en plus c'est grâce à elle que tu as gagné de, de l'argent, offre-lui des cadeaux. Donc au début j'ai acheté des trucs normaux, et après je vais acheter du pâté, du pâté de marque, des os, pédigris, tu vois le truc des. des... Rendez Vous rendez-vous compte quand il devait lui acheter des pâtés minables prix J'ai acheté des trucs normaux, je vais acheté du pâté de fou, elle se régalait et elle est décédée en 2013 par son âme. Dédicace voilà. à Adria. Et j'aime ai... trop les chiens, regarde regarde Non mais les petits chiens moi je déteste. Mais pourquoi mais parce que frère, les petits chiens généralement ils sont grave agressifs C'est faux Ah si si C'est faux oui. C'est que tu lui donnes pas, euh, le chien s'adapte C'est qu'il a pas confiance, tu lui donnes pas la confiance, tu vois Moi je préfère les gros chiens, les gros Deberman Bah oui mais de toute façon, gros tous les chiens sont des amours Ok hey, Tous les chiens sont des amours Regardez ça Sans déconner Vraiment je commence à comprendre ceux qui ça, viennent plusieurs fois au Japon c'est du genre, regarde la gauche là Oh là là, oui. ah oui moi ça Filme Filme bien Non, t'as mal fini regarde, regarde en bas, les ça musiques là, oui. Ça, c'est... Eh, hey, Yas, mon gars me... Yas, Yas Me dis pas que t'apprécies pas Ah si, si, si, moi, je kiffe d'où Me dis pas que t'apprécies pas Ah si, si, si, je kiffe ah, C'est différent, c'est différent des... des temples thaïlandais. Et franchement, je comprends les gens qui viennent plusieurs fois au Japon, et j'ai dit, si la prochaine fois je reviens ici, genre dans un an ou quoi, qu'on refait peut-être un arc, j'aurais appris à parler un peu j'aurais pris le, le, temps, le, le temps 8 semaines s'il faut, 12 semaines pour parler un peu. Regarde, faut profiter du moment, là tu filmes je sais, mais faut profiter du truc quoi. Là, je kiffe là. Eh oui, c'est incroyable, je veux montrer ça à mes enfants. Ouais. Je veux dire voilà, vous êtes en et vacances si tu... à Montreuil pendant que j'étais au Japon. Bon. Est-ce si que tu montres... <rire> comment ça vous êtes en vacances à Montreuil En vrai, ce qui est fou, c'est qu'on est qu a une génération où, par exemple, nos petits-fils, ouais. vont pouvoir regarder nos vidéos YouTube et voir comment on se comportait. Ouais, bah c'est pour ça qu'il y a une partie de mes vidéos qui sont en privé maintenant. Ouais, <rire> oui voilà, bon. <rire> ouais, j'ai, j'ai des frissons. Ah. Tu vas de pleurer, Joël Hein Lâche tes émotions. Mais moi, eh, mais moi on, faut pas croire, hein, gros gaillard, 160 développé, mais je suis... T'es un petit choses. Mais c'est pour ça, pleure un peu. Je vais te mettre une cacahuète, toi, on parle sérieusement, tu dis des trucs comme ça. Super beau. Vraiment. En fait, au fur et à mesure des visites, je commence à me rendre compte à quel point je connais rien du monde, sans déconner. Genre vraiment, quand j'étais allé à Doha, j'avais pu voir des bails sur la culture perse iranienne, des trucs à ça. Là sur la culture japonaise, tu vas dans d'autres régions du monde, tu verrais des dingueries d'ailleurs Et en fait on est tout petit. Mmh. on est minuscule, ça Hashtag ça fait réfléchir Le savoir est une arme Tu vois cette odeur de... Tain, merde Ça vas pleurer gros La chance qu'on a Eh hey, toi tu profites pas c'est du, <rire> du moment, tu remercies pas assez Ça euh... vas pleurer gros Bon t'es pas cru mais faut remercier le ciel Yas, qu'est-ce qui te ferait bien envie là Un gros câlin de Zak Nami Là comme ça hein Là, ah, il y a un vrai mou de Japon qui est trop bien. Mais tu sais on aura un mou de Japon, euh, Yas? Oh. À Niko À Niko c'est ça. Dans deux jours, le vlog, ce sera à Niko. Ce sera à Niko, une ville euh, au nord de Tokyo. Et on va faire des randonnées, on va faire des onsen, on a réservé un hôtel. Vas-y, montre-nous. Tu voulais Merci. Quel est ce drink de tonton C'est frais, hein Tu voulais c'est quoi, je vais, vais goûter C'est quoi, je vais goûter Bah, vas-y, garde-le alors. Je vais goûter. Attends, bah, laisse-moi, Alex. Genre, on sait que des... dans ces distributeurs de terre là ils vendent pas à tiers, ils vont goûter. C'est mort, la monnaie reste tant que. Euh... Attends. Alors. Bon, en va maintenant. <rire> non, non, non, non, non, non, laisse il va... À un moment, il va la casser à la caméra. Moi, je me un vrai coup de tête. Hein. Oh putain, oui, ça si je devais te laisser, genre. 30 secondes pour que tu filmes un plan sympa vas-y pour que je filme un plan... ouais mais là il y a... un plan sympa là j'ai pas d'ans. regarde t'as large qui est trop stylé vas-y les gars, là c'est quoi c'est le moment de Yass ok vas-y, là je fais un plan stylé, vas-y Là, il est bien mon plomb Là je t'ai fait un vrai truc là franchement t'as fait un vrai bail Vas-y par contre je te redonne ça à sa Pour ça, Moi tu <rire> <rire> <rire> sais je pense à quoi Au restaurant, au dernier étage que tu as payé. Mais en vrai En vrai si ça. 6 000 likes les amis Si ça coûte pas une fortune de ouf Genre du 100 balles par tête C'est cher, on est 8 800 euros, euh, j'ai pas... Moi je pense si la tablée totale c'est 500 euros, pourquoi pas Bon vas-y si la tablette totale c'est 500 euros, je complète. Ouais vas-y ok. Enfin, je complète. Genre si ça coûte 800, je complète le Ok vas-y parce que 800 euros pour moi c'est un peu bon. Oui, a pas de soucis, on reste alors là, on se pose rapide, on va discuter, et puis après, on va continuer le tour de quartier. Ça veut pas. Et puis surtout, on va aller vas -y, vas -y. au restaurant de bœuf à la loigu. T'as pas hâte, Hugo, de pouvoir goûter enfin ça ah Si, la dernière fois, j'étais frustré parce qu'on a, a mangé du bœuf de Kobe, mais nous, on n'a pas pu en prendre. Ouais, c'est ça. Donc là, là j'ai envie de... Coup de, coup de, coup de euh... en Théo Clément, il avait dit pareil que le bœuf de Kobe, il avait pas trouvé ça exceptionnel. Par contre, moi, à Paris, j'ai eu la chance, d'écouter un bœuf argentin-uruguayen. Euh... Ça, c'était de la bavette de très haut niveau. Arigato. si tu devais donner. Un take sur ce voyage, un truc que tu attendais pas ou qui s'est passé mieux que ce que tu pensais. Yes. Franchement les prix, les la, la nourriture. Moi je pensais que la qualité. Enfin la nourriture et tout, je pensais que ça allait coûter comme un paname, mais pas du tout. Tout le monde m'a dit ça en mode ouais Tokyo, ça vaut trop cher et tout, mais c'est comme vous. Par enfin, en termes de nourriture en tout cas. Genre vraiment, je veux pas que c'est. Les prix sont abordables. C'est ouais, vraiment C'est trop bien, mais les Japonais ils sont trop gentils et tout. Moi, ça, je... ça c'est un vrai bail. Moi, je suis d'accord avec toi. Le truc qui m'a étonné, moi, c'est à quel point les Japonais ils sont beaucoup plus sympas en tout cas de se les trouver que par exemple quand j'étais en Corée du Je pense qu'il y a énormément de gens qui parlaient du Japon sans, sans y avoir mis les pieds. Et qui parlaient parce qu'ils avaient. Mais je recule, la caméra mais... <rire> Et euh, qui parlaient parce qu'ils avaient vu des documentaires et. Tu vois, l'image de là du Japon est très très faussée par les gens. Mais ça, c'est une constante. Hein. Moi, je viens d'Afrique, je viens de Côte d'Ivoire. Quand tu vois comment les gens en parlent dans la télé, dans les documentaires, quand tu es sur place, ça n'a rien à voir, tu vois. Et le Japon, on est dans le même, même tas de figure, tu vois. Moi, j'avais vu un tweet passer d'un gars qui montrait des destinations en Afrique, genre qui avait l'air vraiment paradisiaque, en dehors de la Tanzanie que beaucoup de gens font. Que j dire la Tanzanie Ouais, ouais, ouais, mais zéro taille et de, du coup je, je me rends compte je connais rien sur l'Afrique et je me, je me demande s'il y a des frères dans les commentaires s'ils si pouvaient nous dire euh, genre peut-être un endroit où on se dit pas du tout mais c'est de la frappe ce serait assez intéressant de voir euh, tu sais qu'ils disent un nom de ville ou de spot ou quoi ouais, moi mmh. je te conseille euh... Après la Côte d'Ivoire quelque part, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais il qui risquent d'être déçus s'ils veulent en Côte d'Ivoire dans le sens où ils vont s'attendre à faire des safaris, des trucs, alors que c'est plutôt. c'est plutôt. ça ressemble ça, ça ressemble un peu à la France. Le Kenya, apparemment, ça ressemble un peu la France à Côte d'Ivoire, tu vois. Alors on attend vos destinations en Afrique. On attend vos destinations, on attend vos likes parce que ah oui, bah, moi j'ai envie, envie de me régaler. C'est de la pieuvre. J'ai le temps avec les pieuvres. <rire> <rire> pas mal. Ouais ah, c'est pas mal C'est okay. bon. Ouais je vais goûter, oh. c'est oh. bon Attends, ouais ouais ouais. Oh. Oh, le par le wasabi c'est pas pour les enfants hein. Dédicace Carlo le calamar les bah, Mais en fait je trouve qu'avec le wasabi genre euh, c'est assez neutre la pieuvre C'est simplement le goût du wasabi qui prend ouais. le dessus Cette pieuvre a laissé sa vie pour nous Tu sais que je suis mort parce que dans le vlog avec Mitsugi j'ai vu un commentaire Il a mis un time code j'ai cliqué Et c'est le moment où on est au festival de bouffe où je dis mais les gars là bas il y a de la glace tu vois sucré Et le gars il a dit imagine ton patron il vient de voir avec la <rire> glace." Ouais c'est vrai À Un moment t'as dit Ouais venez par là et tout "Mais les gars il y a de la glace et tout et ton taf c'est ça Ouais dans les commentaires YouTube, je veux du big love pour toute l'équipe euh, qui travaille avec moi et qui permet Dans ça. Vrai. Alex qui tient la cam et qui fait un travail impeccable. Hugo, Jarod, Franchement ça fait plaisir. Pourquoi il n'y a pas eu de description derrière le nom Hugo Hugo qui m'aide à tout ce qui est communication, qui m'aide à tout ce qui est chaîne replay, qui m'aide à tout ce qui est émission qui m'aide à tout ce qui est vidéo Ça va, j'ai ouais, J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, bien Qui gère que la chaîne Replay et rien d'autre ouais, <rire> Attends mais Jarod il sert à quoi question Jarod, mon gars, c'est... Il fait l'édito Donc par exemple, quand j'ai un accord en il m'aide à le préparer ouais. Quand j'ai une émission, il m'aide à la préparer okay. Quand il y a une vidéo, il va m'écrire des scripts, des machins et tout Ok Dragon voilà. Ball on va voir Kiki parce que notre, ma première confrontation avec les viandes locales c'est plutôt mal passé, c'était mitigé. Donc on va voir ce qui se passe, on va voir euh, si c'est chaud, on va voir si c'est réel. Vous pouvez commander des tranches. Wow. Donc il y a des tranches de partout. La, la, la. Et avec ça après derrière, il y a des condiments de partout, du kimchi, du bim bimba, des œufs, des machins, bref, tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi commander un steak directement, je pense. Ah ouais. Ouais. Donc Regardez, il y a des tranches ici. Oh, cool. Des morceaux en particulier. Et là, je me sens, si je dis pas de bêtises, voilà. Steak. Moi, je veux, je veux me frotter au boss. Si tu veux mettre un peu d'argent, t'as un steak de Châteaubriand à 50 balles. Ça, je pense, c'est du mail... Il est moins chaud, là C'est pas, pas, pas le wagyu Ouais, c'est du wagyu, ça. Là, c'est un steak Châteaubriand ah, à 50 du, balles. Tu sais, j'ai vu 6300, je trouve ça fait 6,30 Non, ça fait moins de 50 euros. C'est 45, 40. Je vois, vais prendre ça, Je Tu veux t'envoyer le steak de Châteaubriand voilà. Oh là là là là, le là. Du Châteaubriand. Et les Japonais qui font les vraies choses Non, frère, regarde le, le, la viande, pour moi, elle est... Avoue, cette viande, elle a l'air tendre Elle a l'air chaleur... solide et... Wow. Oh, est une Il y a des réflexions Regardez ça. Sont... Oh. oh la viande a l'air exceptionnelle. On a reçu les condiments là. Je te frotte les mains carrément. Je pleure. Tu pleures du poulet Je pleure sur le bœuf. Filme ça gros parce que franchement ce qui est en train de se passer devant nous... C'est inédit là. Maïs, ouais, tu en penses quoi Ça a l'air trop bon. Et hey, Joël Ouais gros. Il me dure ce... Attends, attends, il y a la sauce au beurre là. Ah, il y a ah, la, sauce la sauce au beurre. beurre j'ai tellement d'attentes sur le, sur le bœuf là, ouais. je me je prends bien mon temps avant de le manger. Mmh. Toi tu as bien oh. dégusté. Énormément de gens m'ont dit euh... Ouais le bœuf nanani Kobe wagyu, c'est incroyable bah, on a fait face au bœuf de Kobe. Ouais. J'étais déçu. On ouais. ça ouf. Moi j'ai trop kiffé le bœuf de... de Kobe au final. Hein. Ouais. C'est bah, bah, la sauce En fait, j'ai mangé sans. Voilà, j'ai mangé okay. sans la sauce, c'est pas fou. Ouais. Et comme j'ai dit moi, pour moi c'est juste une viande en sauce Et en bon, fait à bon, faire. Le problème c'est que je pense que n'importe quelle viande serait bonne avec la sauce La sauce faisait ah un peu raison Quand tu mettais la sauce avec n'importe quel, quel truc de la table c'était bon en Tu fait. sais que moi j'avais les lames aux yeux au du bout d'un moment Oh le maxeur vraiment, <rire> vraiment Là ça va être un moment qui est sensuel de ouf. Il y va tout doucement, tendrement avec la. Par ah, contre je suis obligé de respecter le hustle hein. ah ben, ouais, Il y il va, va doucement il faut... Ah ouais Merci. Et attends, laisse ça en bouche, et mets du riz dedans. On va goûter ça papa Ouais, j'ai un peu, tout de suite Alors Si tu veux un truc plus propre à filmer, il y a moi. <rire> <rire> Je pense que j'ai un problème bon de Il faut un peu de sel, non C'est bon, hein C'est bon ou pas c'est un grand moment de sport. Eh gros, comment c'est tant J'ai l'impression de faire un câlin sur ballon. Tu envie de me faire un câlin, mec On bien, mec La margarine, tellement c'est En fait, je comprends l'engouement qu'il y a autour. Je ne regrette pas le moindre centime d'euros mis dedans. En vrai, je suis un moteur, c'est un sacré goût. Tu as quoi C'est un goût spécial. C'est une sensation bizarre dans la bouche. On dirait un nuage. C'est un nuage C'est une bonne nouvelle, j'ai pas encore goûté. Wagyu sushi. Wow oh, Zéro van ouais. Ça fait partie yes, du meilleur verre que j'ai goûté de, de ma vie. Ah ouais Et ça regardez c'est bim bim bap Vous pouvez prendre accompagnement bim bim bap comme ça. Et là regardez Allez. il a dit vous prenez la viande, on met dans, on met dans la sauce et ensuite... Oh là là là là là Et un mi-repas regardez ça mon gaillasse qui est qu tourné c'est trop incroyable, c'est la meilleure viande que j'ai mangée de ma vie frère, c'est un petit nuage sur ta langue, je mérite pas ça Non tu penses pas des ramettes de roche il a dit c'est du vomi clochard. Alors que c'est exceptionnel. Mon problème, moi je suis un mec qui juge beaucoup. Et les mecs qui disaient que c'était trop bon, je les jugeais. Et je sais qu'on va me juger si je dis que c'est un truc de fou. En ah, au que c'est un truc de fou. Je Mais c'est un truc de fou. C'est très bon. Très très très bon. C'est pas avec mon petit steak, steak haché à 8 euros de Lidl. Hein. Exactement, le exceptionnel. Ouais, Franchement, c'est la folie. Ce poulet est trop bon. Tu pleures Pourquoi tu pleures ce, ce poulet, ce, ce bœuf est trop bon. Alors oh le, le bœuf Wagyu, t'en as pensé quoi C'est trop bon. Mais je sais que j'en retrouverai pas en France comme ça. En ah vrai, ouais, je pense que ça se trouve à Paris, à Paris, il y a de tout. Eh hey, les gars, vraiment, je vais je être avec, <rire> <rire> avec vous. Je vais être avec vous, c'est un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Du niveau de celui que je vous avais dit, Argentine, Uruguay. La folie ou pas, Hugo Je me suis régalé, oh, ouais, même un plateau si veulent. Franchement, je vous jure, ça vaut chaque euro qu'on a mis. Et je, et je pense que ça a l'air d'avoir été meilleur que le bœuf que vous avez eu la dernière fois. Ouais, non, bon moi, j'ai préféré le bœuf euh, de Kobe. T'as préféré le la dernière fois Ouais. Ah ouais. Ouais, ah, moi, j'ai kiffé avec cool, la sauce hein. et tout. Vraiment, c'est incroyable. Mon Gaïas, ton, ton avis sur ce repas C'était ah ouais, super euh, sérieux. Hein. Ah ouais, vraiment <rire> Franchement, c'est dingue. C'est... Je pense... Forcer, ça fait forcer, mais c'est une des meilleures viandes que j'ai. Jarod, tu valides Franchement, c'est le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie. Ça va, toujours les caméras, les caméras, les caméras. C'est toi qui dis ça Ça conclut la séquence resto. On s'est bien tué. Ça va permettre de pouvoir enchaîner tranquillement avec l'émission. J'ai vu ce qui s'est passé sur Twitter là avec avec Joël. N'hésitez pas à propager le même. N'hésitez pas. Franchement, ça va régaler. Et surtout, ne montrez... cette ah, photo ne la montrez jamais vraiment. Ne la jamais cette photo. Franchement, alors on, on la remonte juste c'est sécher bien laquelle, faut ne pas afficher. Jamais. Cette photo, faut surtout pas qu'elle soit sur Twitter vraiment ah à ouais, aucun exactement, moment. Celle-là jamais et surtout ne l'associez jamais avec celle-ci. Voilà, c'est ça, je vais cette C'est exactement. Voilà, exactement. Les gars, DMC, DMC. Surtout, on remonte sur un troisième téléphone pour être sûr que vous avez bien compris laquelle il faut pas. N'hésitez pas. Pendant qu'ils sont en train de le vanner, dédicace à mon gars Joël. Parce qu'il fait de bonnes choses pendant ce voyage et moi je l'aime beaucoup. foutez la merde, vous allez voir. Il y a des gens, je vais signaler vos tweets. Vous deux là, faites attention. Il vous fait de la pub, il vous retweet à chaque fois. Vous allez voir, cette fois, vous allez prendre la mauvaise face du buzz. Envoyer euh... même pas actif sur Twitter ou Ah bah tu vas plus jamais <rire> <rire> Tu filmes Ouais, je suis. Là, ouais. t'es en train de filmer. Là, je suis en train de filmer. Je ouais. suis avec mon gars Louis. Bonjour, coucou. Tu vas bien, Louis Ça va bien. T'as la forme J'ai la forme, ça va. Il est minuit quasiment, nous allons lancer Zakor Olive dans quelques minutes. C'est ta première interview ou pas bah. Première. Alors, non, c'est pas ma première interview, mais de ce type-là, c'est la première Au cas sur laquelle je stresse. Oh. Ah ouais, t'es stressé <rire> Ah ouais, je suis stressé. On profite un peu du décor de TF qui a placé des petits. Regardez toutes ces petites choses-là et tout, ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, c'est la dernière émission avant qu'on aille à Nico Mitsugi, Il nous a ah. dit que c'est lourd. Vous avez une voiture Non T'es un bâtard, Mitsugi en gros si vous voulez là c'est le dernier vlog que vous avez je crois avant qu'on soit à Nico peut-être l'avant dernier en fait ça va nous faire une sorte de petite sortie comme ça à la montagne, à la campagne dans les bains chauds et je voulais voir si Louis validait Nico ou pas. Non, non Nico je valide ouf Mais je valide ouf Bon on se retrouve après l'émission et d'ailleurs petit bail comme ça je suis en train de vous le dire je pense que ça va le faire la dernière émission avec Ichiban et le frérot Japonais, on devait la préenregistrer pour la diffuser le vendredi et au final on risque de la faire en live vendredi mais à un horaire qui change 11h du matin, voilà, 11h du matin, avec Ichiban et Japania, parce qu'on s'est dit que ça changeait de pouvoir proposer un petit talk show en fin de matinée, c'est pas là où il y a le plus de monde sur Twitch, mais c'est pas grave, parce oh, vendredi que... midi, euh... petit vendredi 11h oh, ouais. midi, ça peut être un peu sous-coté, ouais, ouais, tu vois, ouais, ouais. genre, ça peut limite faire un peu plus de monde qu'un vendredi soir, tu vois, en tout cas. il y a pas. déjà du monde, les gens sont en soirée, ils se font du week-end et tout ça, venez soutenir, normalement, vendredi 11h pour ceux qui sont en week-end, etc, ça sera cool, et puis nous, on se retrouve après l'émission. Ah oh well. oh là là! Ah, ça y est. Mais, ah là là, il a pas, il le a pas petit, oublié l'endroit! Le mais on n'a pas oublié quand même un petit détail, parce que les amis, attends, ta ta ta ta oh ta, ta, ta, ta... Oh qui a vendu la mèche? Il y a un certain Jules Thieb, qu'on dédicace bien entendu, qui m'a rappelé qu'aujourd'hui <rire> c'était l'anniversaire de Louis. Alors ici, oh il est 1h30 du matin, 1h50, ce n'est plus le cas, mais en France ça compte encore. Et donc du coup, on s'était dit qu'on allait lui acheter un petit gâteau. Merci beaucoup A vous c'est quand même pas mal Alors Franchement tu t'as géré de ouf Garcia, mon pote, il m'a dit qu'il a galéré à aller te trouver ça. Mais j'imagine je... euh, de fou, euh, où est-ce que vous avez découvert ça Eh bah je crois qu'il est allé chercher dans une petite boulangerie... Euh... Ouais, c'est de la gare peut-être. Je, mais, sais, mais, pas je pas sais, sais pas laquelle exactement, mais ça fait très euh, plaisir. Monsieur Merci beaucoup. Ouais, ça a ça été une affaire rondement menée Ouais de fou euh... ça, ça fait plaisir C'est le même gâteau que dans Nana C'est dans... le même gâteau que dans Nana Ouais Excellent, ça fait plaisir Jamais regarder j'ai <rire> je suis la femme de qui moi? moi Maï, elle est arrivée depuis 6h au Japon. Met... De... Ouais. Ouais, mais... Maï elle est arrivée depuis 6h au Japon. Elle met des coups de pression. <rire> et je vous remercie d'avoir suivi ça, les amis. Le vlog est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau. Demain c'est Monsieur Ichiban Japan qui nous fait visiter un de ses quartiers préférés et également un autre qui s'appelle Shimokitazawa. Ça va être très bien. Ensuite on va aller Nico, bonne fin de vidéo, et on se retrouve dès demain. Ciao, ciao